What Ça, c'était une balle, balle lointaine Heu ah. <rire> <rire> pas il a posé son téléphone. Oh le pété le le salaud le chrono là, t'arrêtes. moi si je le faire ah. Mais... Mais... Oh bah, là, Oh, oh <rire> Ah, ce truc putain tiens non <rire> ah, mais oh j'ai sans nope. commentaire mais putain mais oh, <rire> c'est trop grand oh, le mdr oh, putain, doux, putain. <rire> mais non mais putain mais mes ventouses quoi <rire> elle s'est pas lancée quoi. En déconner j'ai appuyé à ce moment là, là. <rire> putain, putain, <rire> Merde. Ah, vous êtes vraiment. Putain, eh, vraiment franchement, la belle statique dans les cages. Oh, oh non, non sérieux, bien joué. C'est ma faute. marqué. C'est ma faute. Je l'ai oh, volé au dernier moment avec, mon, avec euh, volé avec mon mon aimant. Ah oh, oui. je <rire> Mon tu... gars. Oh, putain, je vois la gamme mort. Bah ouais allez ça cherche encore des excuses Mais vas-y euh, je tourne à droite et à gauche je comprends pas pourquoi J'ai 150 142 ping mec hein. Mais t'es autiste <rire> <rire> C'est pas normal Et <rire> même tu cliques pas sur tes boutons <rire> oh. oh mais arrête Oh oui Oh là là <rire> de la putain, moi j'ai quand, euh... quand même marqué un but mais ah, non mais touche ça. là mais touche <rire> là <rire> arrête là oh <rire> <rire> <rire> regarde moi ça et allez hop ça les gars <rire> putain putain de merde <rire> Qu -ce que ça fait en fait j'ai frappé ma manette contre la table <rire> Mais putain arrête à l'exploser <rire> Oh mec j'ai casse-couille vraiment Regarde ça t'es au fond Il a même pas les points de démolition Ah oh, ouais mais t'inquiète hein, je fais, fais des trucs quand même <rire> <rire> Tu nous exploses tu voilà. euh... Ouais ce que tu fais c'est me faire chier ouais. oh, là Mais quoi Oh là là, comment <rire> il a loupé <rire> Oh, oh là là là là, énervé cette balle hein. <rire> Je suis le seul à la regarder Ah oui Voilà, pas trop toi. On est contre un russe là. Je sais pas. Tu as pas entendu parler Mais je n'ai pas bien compris. Je suis brusque de me le balayer. Oh, Да, вот. Oh putain, je croyais que ça le à Oh ce dégagement marché mec à... Mais là, je pense que là, t'as le plus gros respect sur une... Ah Alors là, je pensais que t'allais aller à oh, oui, bien <rire> Oh putain, on a tous loupé Ils sont dessus Ah bah bravo Putain, mais Salvatore de vieux con Salvateur de vieux con, <rire> de vieux con. Mais, mais, mais non mais Sale mais débile on était juste devant Mais regarde Putain mais. De... <rire> ah Oh mais attends NON pas Putain Tiens Oh je fais une passe <rire> T'es. Ouais t'es là. Tiens yeah. Wow Oh Ah Ah bien joué Oh non mais j'ai des latences. Ouais, je suis ok. Ça, ça rentre. Ah ça y est, non qui reste au cage. Ah oh non. Non. Je suis désolé. Je suis désolé. Désolé. Oh putain. Oh bâtard. Heureusement que je l'ai poussé sur le... Ah bah quoi. Oui <rire> je vais les détruire Putain, j'y croyais même pas à cet arrêt. Vas-y, ouais. <rire> tu la <rire> <musique> <musique>